J'étais athlète au début, donc dans mon club d'athlétisme pendant de nombreuses années. Euh, mon entraîneur m'a demandé euh, de prendre le relais euh, sur un groupe de petits. et En fait, c'est comme ça que, mon, que, voilà, que mon, mon projet a pris forme. Donc J'ai été entraîneur euh, des petites catégories du club, de, du club de Las Velles Athlétisme dès l'âge de 16 ans. J'ai continué, j'ai passé mon bac et du coup, ça m'a donné envie d'en de, faire mon métier. Donc, je suis parti... Euh, sur la filière universitaire, donc j'ai fait une licence STAPS pendant trois ans. Donc pendant ces trois ans-là, j'ai fait ben, voilà, divers, divers stages. Je continuais d'entraîner dans mon club d'athlétisme et je me suis tourné à la fin de cette licence sur le public adapté. J'ai fini donc la licence STAPS, donc APA, activité physique adaptée, et après j'ai été éducateur sportif dans un milieu fermé, donc en lien avec la justice, avec les mineurs délinquants, où euh, voilà, j'étais chargé de toute la partie sportive, toute la partie éducation sportive, insertion par le sport, euh, dans un milieu fermé, donc en prison, chez les mineurs. Voilà, et ensuite, j'ai passé un BPGEPS APT, donc activité pour tous, qui permet d'enseigner et d'initier tous les sports, euh, voilà, que ce soit des activités de pleine nature, du sport collectif ou du sport individuel. J'étais en recherche d'alternance ici chez prosport 69 qui m'a aiguillé vers, vers plusieurs secteurs et ensuite j'ai trouvé du coup j'ai travaillé dans une mairie à la mairie de Diemos où du coup j'ai fait mon alternance en tant que coordinateur du temps périscolaire. donc je travaillais dans une école pour gérer toute la partie périscolaire activité périscolaire et aussi tout ce qui est management d'animateur. C'était vraiment un package global. J'étais aussi bien sur le terrain que dans la coordination.